Et seulement machine à ne pas là. Bonjour, bonsoir tout le monde, content ensemble savoir nous sommes sur 83. Jeudi, c'est 2 décembre 2022. Restez là, pas déplacer Mes points à Calotte qui parle fait essentiel. Journal là pour journée Jodia. Après des CPJT arrêtés pour trafic illégal, Zam, Akbal, Joël Kuali libéré provisoirement. Jeudi, c'est le tribunal, première instance, Jacques Mella, qui prend décision après une audience extraordinaire. Et d'après ça, nous t'as appris fait à bail 3 millions de comme garantie côté avocat mandé pour libérer à condition. Le y jean un qui confirme ce génie, qui fermé des comptes, l'ité la Corbele Teguine Soukane Sa responsable bancaire dit "Yo était disponible pour une chèque direction pour ancien premier ministre séan Teguine compte dollars et ak yon compte goud Youn gagne 2138 dollars à Colotar qui gagne 574 goud ça yo capable fait le Département d'État à travers Travel Gouve publié une nouvelle alerte sécurité nan Niveau 4 sous Haïti, yomande tout Américain presse pressé quitter pays à rapide. Et si la yoki de yon quitte en vivini, pas mette pied et sécurité kidnapping troubles civils, c'est quelque raison gouvernement américain avancé pour le pas quitter et moun yo rentrer dans pays à non moment ça. Mesdames, messieurs, rete la information à clôture pral essentiel point. actualité à poujodia, pas connecter puis pigo réseau à Sofia TV 83. Si vous pouvez faire ça, songez à abonner ça avec une information à Colotio Avini de temps en temps la caillou sans gratter tête Não é nada viável. Não é nada viável. Não é nada viável. é Je un est un homme un un mais ma voix quand même mange pas bon. Les croyants disent que c'est moto. Parce que moi, sur plusieurs groupes, c'est son moto. Non. Pas des motos. Moto et moto. Sont pas Et moto. La garde de La garde Ok, pas Je fais appel. Mais on dit que c'est pour la force de La La de La force. La La D'Elma, lui, c'est son emploi, non seulement. D'Elma, non seulement emploi immigration, d'Elma, traité, ça je dis à pour le la frontière, parce que le commissaire d'Elma c'est à déplacer dans l'investigation. Par contre, il a pas de à il n'y a pas de non, au contraire, il y a un commissariat avec le secrétaire général, là, Parce que les 17, il a son correspondance pour me dire auquel moment donné, pas de bâtonner, il mais c'est praticien, mais c'est. Eh bien écoutez, Dimitri pensait le tonton ton de tout puissant, alors que lui par réservé ça te pour lui. Ça c'est Dimitri qui a pas regardé. Avant, quand il avons regardé, on l'a Dimitri, que nous sommes, nous connaissons monsieur, etc., nous sommes en prison. Comme un monsieur était très déplorable. Ou monsieur qui est bien normal. Ou monsieur qui bien sexy. Un monsieur qui sexy. monsieur monsieur monsieur monsieur même monsieur hier monsieur était dans qui Ok. Voilà, mais Dimitri va a descendu là. Ça c'est Dimitri. Oui, mais Mais Kounia a devant les cheveux dans notre tête, monsieur. Donc on est là, Kounia est prisonnier lié, le pas va faire cheveux chaque jour. Vous comprenez? Ça c'est Dimitri va a descendu là, qui était hier dans le cabinet d'instruction. De ok? Donc c'est monsieur, qui escorté là, qui a aller l'école juge. Oui, monsieur, voilà. Ok, ben, monsieur, dans le dos. Et monsieur qui praline à carré juge là. Léon fin de de monsieur. Et après ça, monsieur pral sorti. Le pral retourner à monsieur côté le déjeuner avant. Oui, monsieur là, il me noté de bras devant. Tu as masqué dans le vie, etc. Et puis, monsieur Ponche, monsieur sexy. Sous pas de conne, monsieur, avant, on a promené. Monsieur, que l'église de famille, il y a un seul qui est artiste, qui compte chanter, etc. Ok. Ok, tout ça le même, c'est Jean La Guerre Civil. C'est Jean La Guerre Civil qui est coordonnateur de euh, national, sécurité national, nationale. M'koué, monsieur. Les monsieur là, tout qui là. Donc, ça, disons, équipe, nèg, qui est capable de faire le pays. Maintenant, gros l'argent fait que je, vous dis, je vous dis à humilié dans niveau ça. Et, nèg, et qui voye yo al fait ça peut-être yo impliqué hein? li même la boue cobli le pour occuper et ceci on va le montrer on on, on bagay qui passe là dans la même Dan ben vidéo ça vous va le montrer un bagage. ça veut dire on vous montre là Dimitri ça c'est la, la guerre civile qui a rentré là parce que y a des confrontation dans le cabinet d'instruction côté juge là tendez c'est seulement juge ça tout le bureau en le même monsieur il y a un de retourner dans la machine, où il y me noter deux bras devant, etc. Monsieur Gouneg, papa. Monsieur Gouneg, il est même dans prison, il bien a eu pas un problème. Je vais vous montrer un peu bagage qui passe là. Il a déplacé. Suivez ce écran là. Alors là, la, c'est l'avocat qui vient défendre le monsieur, c'est le cabinet de George Lié, etc. Je okay. vais vous montrer un autre bagage qui va passer sous même image, ça là. Je suis vous montrer Facebook. Pour montrer le. Gardez-vous, ok, voilà. Qui est-ce qui bral sorti là? Je vais le quitter le bouca, ou bien? Qui est-ce qui bral sorti là? T'as qu'on président? Belle costume. Où qu'on pourquoi ça me fait ça? C'est surtout pour policiers qui ont fait job sale pour vagabonds dans le pays. Est-ce que nous comment? Dimitri Hérard me noter. Jean Laguerre Civil me noter. Et qui est-ce qui bral sorti là? Belle costume, belle cravate, belle souliers, bien clairé, t'as commis ou à les yeux quand on président de la république qui a son rangelier là on va dire qui est ce va attendre non qui est nous qui va sortir là léon charles eh léon charles eh léon charles ou rémil léon charles Lé, mais léon charles mais léon oui léon charles parce que hier c'était confrontation pendant où Dimitrier a me noté Jean la guerre civile me et puis qui est-ce qu'il a qui va là quand président vous comprendre Gardez, monsieur bien frais et vous parler, vous voyez, mais les bien vague bien relaxé, ils pas de montrer, ils ne parlent de ils ne parlent pas de ils ne parlent Tête bien rose. Monsieur ouais, ils ils masquiner manifestant pour vagabond, pour ne faire mal en dehors plaisir. Suivez. <laughs> Premier nègre des jours de marée, M. Léon Chaloui. Quand il monsieur je quittais pour presque 15 l'année. Il y aurait les monsieur viennent remplacer Ramonormil c'est vrai, tu commences à gagner une série de dizos sur amour, bagay syndicats, des fantômes, etc. Léon Charles Villa, monsieur Crasé, police la plat. C'est sous Léon Charles, pendant un an, il y a plus de policiers qui sont assassinés. Parmi des agents soit. SWAT. Sous Léon Charles. C'est Léon Charles plusieurs policiers assassinés dans le village de Dieu. Au lieu de monsieur négocier pour les cadavre cadavres policiers, il négocier pour les restant restent qui charble dès Et c'est grâce à Exécuiel, dans la base Pilate, qui fait monsieur te récupérer char. Parce qu'ils ont été débarrassés. Monsieur, dépatcha police là Il vient en question de roll black ou bien all black. Monsieur, dépatcha police là. C'est seul DG police. Tigre 95, puissant chef de gang, a félicité monsieur comme de On son bon déjeuner. Pas de problème, nous comprenons. Monsieur, chef police, on président assassiné la Kylie. Alors que information au batangé que monsieur Seyoun président ta contacté lorsque le descendit la difficulté. Qui réaction li gagné Et puis automatiquement ba fin passé et etc. et puis monsieur prend avion relax. Il est retourné aux États-Unis. Li vinn où vous frère Est-ce que nous on marqué les gars Li vinn représenter nous dans OEA. Bon Moi-même, je ne choisis pas de rentrer là-dedans. Parce que je me rends compte que c'est dans la bêtise de pays, 10 ans, y a passé, le pays dit ans, ça va passer, non C'est dans la bêtise que passer, non Parce qu'en pile pays, là qui prend pour il y a sanctionné monde, mais vous même qui a comploté avec dirigeants qui ont ben mal pour être dans le pays, pour craser le pays. Seulement, seul y a un bon point de au sérieux. C'est renforcer la justice haïtienne. Bah yo moua y yon tout le nécessaire pour yon commencer à marre vagabond. Parce que sinon nous estimons, si nous devons être so grave, vous m'a dit nous, on si dit que nous n'avons pas que nèg sa pas de gang Et puis nous seulement prenons sanction pou pour yon ne pas voir que nous Et puis nous n'avons pas de Haïti Oh, par bah yon mélange. Non, <laughs> ba yon mélange. Et eh, bah yo eh, eh, le n'avons pas passé passer nous. Parce que premier travail que nous avons fait là, sinon identifier et pas voler bonté non comme si parce que ne pas remonter ton mon nous accuser non nous gain évidence dans main quel nèg dans financer gang c'est pas comme son onti sanction pas avoir age nèg là si pas avoir age dans pays lui côté c'est là autre que d'arrêter la na fait col kaili belle haiti belle bagaille ville investi haiti continue à brasser sous ces amis nous veulent aider nous de pour gain ou convaincre ou gain élément dans mon nèg dans volol dans gang premier sauveur puisque c'est de, de ou pas besoin venir arrêter ou même ou ap renforcer la police ou ap renforcer la justice et puis dio avec élément que nous gagnent m'arrêter ma le bon haïti fait via interpol si haïti besoin un nèg et puis estime nèg ça implique non bagage haïti besoin via interpol il arrêtez. le bon, si si nèg là déjà haïti nous estime que un bagage louche pour ça ba ne pas seulement par haïti support pour le mettre nèg son côté ou machine pas frapper et yeah, sous bluff tout Et yeah, sous bluff tout Finalement, c'est haïtien pour prendre responsabilité pour gérer le pays. Parce que dans le niveau Haïti, d'ailleurs, ou dans le niveau Haïti, même sous question bagaille bagay pour, comment, pour force étrangère, ta vie dans le pays. Hein? Puisque le monde, ça, c'est le cap mena Haïti, et pas qu'il y a dirigeant là, c'est yo. qui a dirigé Haïti. Ça va même besoin faire des non? <coughs> To Parce -like? que yon ouè pas gen c'est zéro 4 menen, yon sa, yon ta seulement ouè gen necessité. Pour un vin la, pour l'aider, police nationale la, pour le renforcer, bali plus moyen, pour l'attaquer. Parce que pi gwode fi police la, c'est moyen de pénétration yon, oui. Pi gwode fi, oui, pour force police la. Ou bien, ti force la, mais m'bane potti kot la. Vous savez, Naljévis. Il y a deux mouns qui moune, n'entend pas, non, mais yon informe, yon ke pi baguen nous mais nous pas de parce pas pas qui qui ta identité machine ça, plaque et tout ça. C'est gamin pas parce que nous pas sur place dans mon match machine va donc mais on dit pas, pas, pas de oui. la zone. Rappelez-nous, zone ça, qui Car côté ça et qui joue ça hier soir. Hier soir. Qu à Qu à des dé... de... Oui, deux fois Ça veut dire nous de dire zone qui fait. Oui, ne avec C'est pas première fois, fois ça, ça oui. des mais on pas Mais faut parler de zone est-ce que ce sont des hommes qui sont que La police accès pour faire des la doule. Mais parfois, tout les quand bien bâché, Mais pour en temps, pas auparavant, mais Mme a bien posé. La police génie parce que. semaine qui se passe, à des Mais ça ne pas vous, quand dirigez Si vous avez un parce que va se faire un marché de votre côté. Si vous avez un de il va se un marché de votre côté. on tout et tel pour ça. va Est-ce que nous comptons tout pour que c'est notre vie à Nous pas qu'à travailler, on est obligé à camper devant la rue pour faire un taxi c'est là que 30 dollars prendre le On Vous pour que ça, et nous pas bon travail, pas bon de bagaille vraiment. pas bagaille nous pour éviter nos nous camper dans la rue, ou bien fait, tout bien activé ça. Vous bon voulez que ça, vous voulez que message vous placer avec ça, vous message que que que que je ne sais pas si je suis de temps. Je ne sais pas si je suis en de me un de temps. Je ne sais pas si vous en train peu de temps. pas si vous en train peu de temps. Je ne sais pas si je suis c'est pas si vous en train peu de temps. Je ne sais pas si peu de temps. ne pas si pas si il bloqué. Il est bloqué. Il est appelé Humna. Il est Merci. Merci. Merci. Merci.